Je crois que ce qu'on fait, en fait, c'est surtout euh, d'aller euh, dans toutes les circonscriptions. Il y a 14 circonscriptions métropolitaines. C'est important euh, d'aller soutenir euh, nos amis qui, qui font la campagne. Euh, c'est important euh, d'aller expliquer euh, ce que sont ces élections métropolitaines. Elles ont encore du mal à être euh, très connues. Et puis, c'est de montrer que on a un certain nombre de projets pour améliorer finalement le quotidien des habitants et des habitantes de la métropole. Aujourd'hui, on est ici à, à Caluire. Euh, c'est qu'à ça tenait rieux, hein, cette circonscription, et euh, eh bien, on est là avec les équipes, on montre qu'on amène des nouvelles têtes sur des nouvelles idées, et qui vont euh, sans doute faire un très bon résultat sur cette circonscription. Euh, un des problèmes majeurs de, de cette circonscription, c'est d'abord et avant tout euh, ce qu'on appelle le transport, les mobilités. Aujourd'hui c'est très compliqué par exemple euh, depuis Caluire d'aller de, euh, sur la part dieu Il faut changer deux fois, trois fois euh, de, de transport. Euh, demain, nous on propose bien sûr euh, la prolongation de deux de lignes de métro, la ligne B et la ligne C. Euh, il faut pouvoir euh, avoir une ligne de métro qui va euh, jusqu'à Rieux, jusqu'à Osterod, qui va être un lieu de développement économique extrêmement fort. Puis ça répond aussi aux territoires, euh, ce qu'on appelle les territoires périphériques. Tous les gens qui tous les matins rentrent depuis l'Ain et rentrent sur la métropole euh, par Rieux, par Saint-Thoné. Il faut que demain on puisse avoir des, des parkings relais extrêmement importants avec une ligne de métro pour que les gens puissent avoir l'alternative à rentrer, à rentrer en voiture. Mais c'est aussi améliorer la fréquence d'un certain nombre de bus qui existent déjà sur, euh, sur ce territoire-là. Donc c'est d'abord et avant tout, euh, bien sûr, euh, cette question-là, cette question du transport, je crois qu'il y a la question majeure euh, sur, euh, sur cette circonscription euh, Rieux-Caluire-Satonnais.